Yo tout le monde Comment ça va aujourd'hui Moi en tout cas, ça va super Alors aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, je vais t'expliquer tout simplement pourquoi faut pas précommander Selon moi, ce eFootball 2022, ce n'est pas du tout une vidéo où je vais être vénère, où je vais défoncer Konami, pas du tout. Tu vois alors que ma raison, elle est tout à fait légitime. Je vais en profiter du coup pour t'expliquer tout ce qu'il y a dans ce pack, pour t'expliquer est-ce qu'il peut être rentable ou pas, est-ce que je peux le conseiller ou pas. Bon, tu as compris, je ne vais pas le conseiller. Et en quoi ça consiste exactement Parce que j'en vois plein qui n'ont pas compris et franchement, je comprends, ce n'est pas clair du tout. On est parti pour la vidéo Déjà, ce pack, combien il coûte Ce pack coûte 39,99 €. C'est un petit peu un pack de démarrage. Ce pack va te permettre d'avoir des pièces et va te permettre de paquer des joueurs. Mais ça ne veut pas dire que le mode My Club sera payant. Pas du tout. En fait, c'est un pack de démarrage, mais tu peux tout à fait jouer au jeu et ce sera la même chose gratuitement. C'est juste que tu n'auras pas tes pièces et tu n'auras pas tes Carte tes tirages en plus. Voilà, beaucoup m'ont dit, et m'ont envoyé des messages, « Ouais, Luthor, je croyais que c'était gratuit. C'est quoi ce truc à 40 euros Moi, c'est mort, je veux pas payer, etc. » Non, pas du tout. C'est un pack de démarrage. C'est comme si, je sais pas, sur un Fortnite ou une connerie, euh, tu payais 40 euros, ils te donnaient des skins et ils te donnaient un petit peu de pièces dans le jeu. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, ça coûte 40 euros. Je vais te détailler après exactement ce qu'il va y avoir. Mais tu peux l'avoir moins cher. Si tu passes par... PES 2021, donc eFootball, football dans le menu, je te fais voir, et eh ben en fait, tu peux retirer 10%. Donc, ça va te coûter euh, bah, 10% de moins. Je ne vais pas te faire le calcul, mais environ une trentaine de balles, quoi. 32 à peu près de tête de mémoire, comme ça. Pour 32 euros ou 39,99, qu'est-ce que tu vas avoir dans ce pack Alors, tu vas avoir deux choses. Tu vas avoir des pièces. Tu vas avoir 2800 pièces. 2800 pièces, ça correspond environ à 25-28 euros si on reste sur les mêmes segments que les pièces. My Club des anciennes éditions. Mais je pense pas que ça, ça change. Donc tu as 2800 pièces et tu as également des tirages. Tu as également des accords chanceux. Donc ça veut dire des tirages aléatoires. Ces accords chanceux, tu vas en avoir 6. 6 accords chanceux. Oh, je peux pas avec ce mot. Je suis désolé, je ne peux pas avec ce mot. 6 tirages aléatoires parmi 16 joueurs d'élite des 9 clubs partenaires. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. On va peut-être avoir un Aubameyang, tu vois. Peut-être avoir un Lewandowski ou un Kimich ou, euh, je ne sais pas, un Cristiano Ronaldo vu que maintenant il est à Manchester, etc. etc. Donc tu auras six tirages. Déjà, c'est pas mal. En plus, si tu précommandes avant le 10 novembre donc le 11 sort le jeu si ce truc là tu l'achètes avant le 10 novembre tu auras deux tirages en plus donc tu peux déjà avoir potentiellement huit tirages si en plus tu avais joué à eFootball 2021 et que tu avais des joueurs iconiques tu vas avoir un ou deux joueurs en plus deux tirages en plus potentiellement 10 tirages en plus. Si en plus de ça, tu avais beaucoup de légendes sur le 2021 et que tu prends ce pack de 40 euros, tu vas avoir 10 tirages et 1 million de GP. Voilà, Déjà là, pour moi, il y a un gros problème. Et ça me fait très, très, très peur. Rappelez-vous ce qu'on disait sur les anciens opus. On disait, bah en fait, le problème, c'est que tu as fini le jeu en un mois ou deux, parce que c'est trop facile de paquer, etc. Et là, je m'étais dit, vu que ce jeu e-football est censé durer des années, je pensais que ça allait être très dur d'avoir des joueurs pour justement nous tenir en haleine, nous obliger à rester sur le jeu, améliorer notre équipe dans le temps et sur beaucoup de temps. Apparemment, pas du tout. Là, on voit il reste sur les mêmes bases. Que les anciens PES, c'est à dire très facile de paquer et dès le début, bah, ils vont nous gaver de joueurs. Voilà, potentiellement, hein, tu as 10 joueurs de fou. Donc, si tu arrives à pas avoir de doublons, bah, tu as pratiquement dès le début une équipe de monstres parce que ce seront des joueurs d'élite. Donc, je pense que ce seront pas des joueurs régulaires, des joueurs certainement boostés. Et ça, bah, ça personnellement, moi, ça m'embête beaucoup. Et c'est pas fini. En plus, il précise que ce pack, tu peux l'acheter plusieurs fois. Si tu as envie, tu peux l'acheter deux fois pour avoir euh, 16 tirages tu peux l'acheter trois fois quatre fois, etc., etc. Alors j'incite pas, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de l'argent, etc. Ça, moi, vous connaissez mon point de vue. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. Euh, je suis pas votre papa, je suis pas votre maman, je suis pas là pour éduquer vos enfants. Ça, vous vous débrouillez. Moi, je m'occupe des miens. Occupez-vous des vôtres. Si vous n'êtes pas capable d'éduquer vos enfants à leur apprendre euh, que l'argent, ça se dépense correctement et convenablement, c'est pas YouTubeur de faire votre taf, les amis. Je suis désolé. Donc, moi, ça, je juge pas. Chacun fait ce qu'il veut. Mais encore une fois, si tu vas au bout des choses. Tu peux, dès le début, avoir des équipes monstrueuses. Et ça, c'est dommage. Comment ils vont faire pour nous faire rester sur leur jeu si, dès le début, tu as plein de joueurs de fous La solution, pour moi, elle est toute simple Pourquoi prendre ce pack Autant pas le faire Et tu vas dire ah bah C'est pour ça Luthor que toi tu dis qu'il faut pas précommander Non pas du tout en fait C'est même pas pour ça Moi là je ne vous dis pas de ne pas prendre le pack Pour moi le pack Si tu vas y jouer beaucoup Ça peut être rentable entre guillemets d'en prendre hein. Pourquoi pas Franchement faites ce que vous voulez Si ça vous fait kiffer Si vous savez que vous allez y jouer beaucoup Ouais ouais ok d'accord Mais c'est même pas pour ça moi moi Pour moi, il ne faut pas précommander. Pourquoi Parce qu'on n'a aucune info sur le jeu. Konami, mais ça c'est quand même un comble les amis. Et là je suis, là, je suis, là, je suis vénère, je ne vais pas vous mentir. Konami nous demande de précommander un truc. On ne sait même pas ce qu'il va y avoir dans leur jeu. On connaît aucun contenu. Ils ont annoncé zéro contenu, zéro légende, zéro nouvelle licence. On ne sait rien du tout. À part que le 30, on aura 9 équipes partenaires. Bah non, bah moi je suis désolé, je suis pas d'accord du tout Et donc, moi je vous dis la vérité Je vous invite à pas précommander ça Peut-être que dans quelques semaines on aura eu plein d'infos Et là le jeu s'annoncera bien Et donc je vous dirai, bah allez-y les gars Moi je, je l'ai précommandé, pourquoi pas le précommander, etc Je dis pas qu'il faut boycotter le jeu Je dis qu'à l'heure actuelle, je comprends pas qu'on précommande Alors qu'on a rien, on a pas de certitude C'est comme si je te dis, je sais pas, je suis garagiste je veux dire, vas-y, achète-moi ces pneus, ils sont énormes Alors que tu sais même pas quelle voiture tu vas avoir tu vois. Bah non oh, C'est de la merde ma comparaison J'ai jamais vu ça un truc, un jeu où tu précommandes un truc Sans savoir ce que tu vas avoir comme jeu Moi ça, mais vraiment, je trouve que c'est incroyable Je trouve qu'on marche sur la tête Et sur toutes les infos que j'ai, je vous l'annonce, hein, euh, preview Ils n'avaient pas le droit de m'en parler Donc même les trucs dont je dois vous parler Dont j'ai envie de vous parler, qui pourraient vous rassurer Ce ne sera pas du tout sur le contenu Pour moi, je suis désolé précommandez pas, au pire on attend, on voit ce qui se passe, dites-moi ce que vous êtes d'accord dans les commentaires, et on aura toujours le temps, si on veut notre petit bonus là de deux tirages en plus, on aura toujours le temps jusqu'au euh, 10 novembre, tu vois, mais à l'heure actuelle, précommander, je comprends pas du tout, pour moi, il n'y a aucun intérêt à précommander, à part prendre le risque de foutre 40 euros en l'air. J'attends encore une fois votre avis dans les commentaires, hein. vous savez que sur cette chaîne, on a le droit de débattre et de ne pas être d'accord avec moi, j'attends vos arguments, c'était Luthor, ciao les mecs